Tout d'abord, j'aimerais m'excuser que je ne suis pas spécialiste vraiment de la philosophie japonaise, donc j'espère que vous euh, <coughs> veuillez être indulgent avec moi. Je suis plutôt du côté de la philosophie, euh, de la phonologie euh, et Heidegger, Mais j'ai de faire cette lecture un peu croisée, parce que c'est récemment que je me suis intéressé à la philosophie japonaise. <coughs> donc aussi j'ai changé un peu les... Euh, voilà, dans les... Abstract, il est écrit du monde, et il se lie en fait du monde naturel, donc euh, c'est ça le titre. Donc je commence. <coughs> mettre, euh, mettre Martin Heidegger et Watsuji Tetsuro en dialogue n'est pas, <coughs> pas inopportun, surtout si nous, euh, si nous pouvons y gagner une nouvelle perspective sur les sujets qui nous intéressent ici, c'est-à-dire le monde naturel. Faire des comparaisons philosophiques trop entre deux domaines culturels si éloignés que l'Europe et le Japon, Pourrait, pourrait risquer de nous amener à des conclusions très simplistes, trop bonnement écuméniques C'est un risque court constamment la philosophie interculturelle. Voilà. Il faut surtout faire attention avec un tel philosophe que Heidegger, qui a souvent attiré notre attention, à juste titre, à l'intraduisibilité des vrais concepts philosophiques. Et pourtant, le destin du peuple qui les a fait naître. So, voilà. Il se peut pourtant qu'une thèse pareille aboutisse à un ethnocentrisme anto-historien, comme le dit euh, Brett Davis, à un monde clos, intellectuellement trop recroquevillé euh, sur lui-même pour accepter des escales sur d'autres mondes et pour se laisser fertiliser par de nouvelles sources de pensée. Une telle attitude euh, intellectuelle jointe joint à une puissance technique pour euh, peut s'exprimer sur un plan politique par un chauvinisme ou, euh, un impérialisme comme en témoigne. De toute proportion gardée, la tragédie parallèle de heidegger un de certains penseurs de l'école de Kyoto nous sommes néanmoins dans une situation privilégiée autant pour la philosophie heidegérienne que euh, pourtant on a une vraie ouverture sur les dialogues euh, philosophiques entre l'est et l'ouest que pour la pensée de watsuji qui s'est laissé inspirer par celle de heidegger si au centre eurocentrique euh, que la philosophie de heidegger puisse paraître il reste parmi les faits incontestables une, popula une popularité inouïe de Heidegger parmi les philosophes contemporains issus de l'Extrême-Orient. En guise de prêve, il suffit juste peut-être de peut mentionner que la première traduction complète de chef-d'oeuvre de Heidegger a été, a été réalisée vers la langue japonaise en 1939, et qu'une des premières monographies sur Heidegger a été écrite par euh, Kuki Shuzo en 1933. Wasuji fait en, en effet partie des intellectuels japonais... Euh, qui ont suivi les cours de, de Heidegger dans les années 20-30. Il compte aussi parmi les premiers lecteurs d'être et Temps, dans l'année même de sa publication. Et c'est cette lecture qui, euh, lecture même qui l'a poussé comme il déclare, déclare dans l'introduction à son Fudo, je cite, « à réfléchir à la question de la médiance, Fudo-sei, au début de l'été de 1927 à Berlin. » Alors, c'est du milieu et de la médiance, euh, Fudo-Fudo-Sei, en français, que nous allons euh, nous occuper, en le confrontant avec les concepts heideggeriens de Fessis, pour élaborer un sens du monde naturel échappant à la caribe du naturalisme, à la syllabe de l'irréalisme. Le premier ne voit dans le monde qu'une totalité de l'univers soumise à la régularité des lois examinées par les sciences positives, La deuxième qu'un corréla de la conscience individuelle ou collective. Un nouveau sens du monde naturel pourrait peut-être servir autant pour les enjeux de la philosophie env environnementale que pour un dialogue philosophique entre les différentes traditions euh, culturelles. Commençons par le Fudo. Euh, Wats Watsuji introduit dans son livre, dès les premières lignes, euh, une définition préalable de ce qu'il comprend par le milieu. C'est une euh, citation bien, euh, bien connue. Ce que j'appelle ici milieu. Est un terme général comprenant pour une certaine euh, région le climat, les météores, la nature des roches et des sols, le relief, le paysage, etc. Autrefois, cela s'appelait également Swido. Derrière ces notions se cachent d'anciennes visions de la nature qui prennent celle-ci comme environnement humain en termes de terre, eau, feu, vent. Mais il y a de bonnes raisons pour examiner cela en tant que milieu plutôt que de la problématiser en tant que nature. Fin de citation. Il, y de, il y a de bonnes raisons, en effet, parce que Watsuji d'emblée récuse une interprétation naturaliste et objectiviste du Fudo. Dans le livre, il ne s'agit pas, pas de la nature ou de l'environnement comme objet des sciences, comme objet opposé à un autre objet appelé habituellement l'homme ou la culture. J'y cite encore Watsuji bah, aussi. Euh, c'est une introduction euh, à son livre. Ce qui vise ces livres, euh, c'est à l'issue de la médiance foudossée en tant que mouvement structurel de l'existence humaine. On sent bien, déjà ici, dans la première phrase du livre, un retentissement de la lecture heideggerienne ou, plus généralement, une inspiration méthodologique de la phénoménologie. Car l'expression "cause euh, keiki appartient bel et bien au vocabulaire technique de la phénoménologie et surtout à celui de Sein und Zeit. Fudo, ou plutôt Fudo-sei, est ainsi caractérisé euh, comme ce qui ne relève pas de l'objectivité de la nature, mais de la subjectivité, Shutaisei, comme le traduit euh, Augustin Berg, euh, de l'existence humaine. Les phénomènes médiaux sont, je cite Watsuji, des expressions de l'existence humaine dans, la, dans sa subjectivité » non pas en tant que ce qu'on appelle l'environnement naturel, « shizen kan, kankyo ». L'accès à ces phénomènes, s'est fait par la voie phénoménologique, comme les décrit dans, dans le premier chapitre de Fudo, c'est-à-dire par l'intentionnalité, euh, « euh, Pour reprendre euh, l'exemple clair de Watsuji, le froid n'est pas une qualité subjective de la masse d'air d'une certaine température qui excite nos organes sensoriels, alors un psychologique, mais un objet intentionnel de l'acte du sentir. Cet objet est bien réel, réel en, app, euh, en appartenant à notre conscience. C'est pose néanmoins le problème de la relation entre l'expérience du froid et l'air froid, alors un problème classique entre l'immanence de la conscience et la sphère des objets transcendants, disons de la philologie euh, classique, l'approche classique. Watsuji les résout d'une façon réaliste, tout comme Sartre d'ailleurs en 36, la conscience est d'emblée auprès, euh, auprès des choses. Puisque, je cite Watsuji, chose sentie n'est pas une chose subjective, mais une chose objective. Fin de citation. Watsuji alors serait bien d'accord avec Sartre quand il déclare, je cite Sartre, tout est dehors, tout, jusqu'à nous-mêmes, dehors dans le monde parmi les autres. Ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons. C'est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes. Fin de citation. C'est justement ce que Watsuji veut dire par le concept d'être sorti au dehors. Sotoni de Teilo, de provenance traduisant les concepts d'existence. Existence. Je, je cite Watsuji. Nous sentons le froid. Ce qui veut dire « Nous sommes sortis dans le froid. Donc dans le, donc, dans le fait de so, so, sentir le froid, nous trouvons notre soi dans le froid lui-même. » Cependant, ce n'est pas d'abord « moi » qui sens le froid, c'est au préalable « nous ». Je cite, « Par conséquent, la structure du « sortir au-dehors existe aussi comme un « sortir » dans les autres « moi ».« no nakanideu. Avant même d'être sortir dans une chose telle que froid. Cela n'est pas une relation intentionnelle, il souligne, c'est du corps social. C'est la traduction de Aïdagara, euh, par Augustenberg, en français. Fin de citation. Ainsi, Aidagara, les mots-clés pour la pensée éthique de Watsuji, ne veut pas dire autre chose qu'une priorité logique du nous par rapport au moi. Le moi n'est pas. N'est pensable qu'à partir d'un entrelien, AIDA, entrelien humain, comme l'atteste d'ailleurs le mot choisi pour l'existence humaine, "Ningen". Il faut préciser ici, et c'est une chose essentielle pour notre propos, que cet, cet entrelien ne s'exprime pas uniquement par le lien social au sens d'une communauté, mais aussi par un rapport environnemental. Nous nous, nous entendons, je cite, « Nous nous découvrons nous-mêmes au sein du milieu, nous-mêmes euh, nous en tant que corps social. <coughs> » Cette entente propre, dit Koryokai, et, et c'est un terme qui renvoie à, à un des, des existentios chez Heidegger, c'est-à-dire Fechstein. Alors cette entente propre ne consiste pas en, euh, consiste pas en, en une perception subjective, à... Euh, du monde ambiant, mais dans une prise effective de celui-ci, en tant que moment structurel de la subjectivité humaine, c'est-à-dire de l'existence humaine, ningen euh, Dans des passages très heideggeriens, il est démontré le privilège de l'action co concrète du corps social, une recherche de moyens de survie, euh, on pourrait dire, c'est guidé par les soucis, par rapport à la contemplation euh, subjective solitaire. Je cite... Watsuji, l'entente propre dans les milieux apparaît littéralement comme une découverte de ses moyens. Cela ne consiste pas à comprendre un sujet. Deux objections sont faites d'emblée par Watsuji. À la pensée occidentale en général, à la philosophie existentielle, existentielle de Heidegger en particulier. D'abord, l'anthropologie philosophique et la pensée éthique privilégient traditionnellement l'individu, l'individu abstrait du caractère duel c'est-à-dire individuel et social euh, de l'existence humaine. Ensuite, dans la même lignée, l'accent mis par euh, Heidegger sur la temporalité revient, je cite Watsuji, euh, revient à tomber dans l'erreur de ne chercher l'existence humaine qu'au fo qu fond de la conscience individuelle, qui n'en est qu'un aspect. Par conséquent, si on saisit l'essence de l'humain dans sa structure duelle, euh, c'est une expression euh, de Watsuji, Niju Kozo, euh, je cite « Si on saisit l'essence si de l'humain dans sa structure duelle, je cite, il deviendra tout de suite clair que l'on doit en découvrir la spatialité simultanément et corrélativement à la temporalité. » Fin de citation. Euh... Avec les, les analyses célèbres de l'outil et... Je pense... Ouais. Euh... Avec ces analyses célèbres de l'outil... Euh... Non, pardon. Euh... Alors, la limite de, de la pensée à consiste alors dans, la, dans le fait que la spatialité a été éclipsée dans les analyses par la temporalité, bien qu'elle soit présente dans son œuvre maîtresse. On témoigne le, le troisième chapitre de la première section intitulée « La, bonde, la mondanéité du monde » avec les analyses célèbres de, de l'outil euh, et le, le paragraphe 70 qui reprend l'analyse de la spatialité à la lumière de la temporalité du souci et qui s'intitule « La temporalité de la spatialité propre au design. En outre, dans les cours qui suivent immédi immédiatement la publication d'être et Temps, et qui constituent une ébauche de la troisième section de la première partie « Jamais publiée », Heidegger développe en détail la temporalité propre au commerce quotidien, « Umgang » avec les choses à porter de la main. La spatialité s'avère un domaine de, euh, de l'échéance, du Dasein, de les présentifier, qui s'annonce avant tout dans, dans les relations spatiales. Il y a une, voilà, une citation clé ici pour ça, mais si vous, si vous voulez, vous pouvez le lire. Il n'est pas possible d'entrer ici dans les analyses détaillées, mais il suffit de constater qu'autant l'être lettre euh, sous la main et l'être à portée de la main sont tous les deux des, des domaines de la présentification de la présence. Ce qui revient à dire que quand on l'analyse de la chose comme outil, que de l'objet de la connaissance, relève du domaine de la technologie. En aimant, chez Heidegger, il y a bien un privilège de la temporalité et de l'historicité par rapport à la spatialité, mais la spatialité ne fait pas certainement défaut. Après tout, la structure fondamentale euh, cinq minutes, oh là, du design consiste à être au monde Certes, interprété dans l'horizon du temps, mais le monde n'est d'autre chose que la spatialité originaire de l'existence humaine. Mais qu'est-ce que le monde Chez Ouatsuji, c'est yo ou second, alors essentiellement un monde humain qui a une condition des possibilités de la morale et de l'éthique, en tant individuelle que collective. « Fudo en constitue les côtés naturels, pour ainsi dire. Mais en, mais en étant toujours une expression de l'existence humaine dans sa subjectivité. Chez Heidegger, par contre, le monde dans les commerce quotidiennes est d'abord un monde ambiant, un monde de la préoccupation qui manie, qui se sert d'eux, de « des hantirent de gebrauchent de besorgen. Le monde ambiant est ainsi une totalité, totalité d'outils, das d'où la critique de Watsuji qui voit ajusté dans une telle approche une réduction injustifiée des phénomènes médiaux à un monde comme outil. On peut visualiser facilement la différence entre, les, entre la nature et des guerres comme le monde ambiant où le vent est vent dans les voiles, c'est une citation, et, et le fudo de watsuji où le vent, c'est le vent, je cite, c'est le vent froid, c'est un yama, oroshi ou un karakase, le vent printonnier, c'est euh, celui qui disperse les pétales de fleurs, de cerisiers ou c'est celui qui caresse les vagues, fin de citation. Euh, or, si on lit comme, euh, or si on lit plus loin la citation de Heidegger critiquée par Watsuji, la nature s'est pré euh, présente autrement. La citation, comme ceux qui croient et vivent, qui nous assaillent, nous captivent en tant que paysage. Les plantes de botanistes ne sont pas les fleurs du sentier, les, les sources géographiquement situées d'un fleuve ne sont pas la, sa source jaillissante. Fin de citation. D'après ce que l'on qu a dit jusqu'à ici, il est simple que le monde naturel peut être saisi d'une triple manière. La nature, euh, objectivée, opposée à la culture, qui est le domaine des sciences positives. La nature comme euh, monde ambiant, interprétée selon l'utilité, les soucis, les besoins humains. Et troisièmement, la nature que l'on pourrait appeler poétique, vue à partir de la facticité, éprouvée à travers des sensations et l'affection. Je, je, je lis un peu plus vite, désolé. Euh, le premier, comme Natura ou kankyo est dépourvu d'intérêt à la fois pour Heidegger et Watsuji. Le deuxième, deuxième s'applique autant pour Heidegger euh, dans son concept de Unverkehr que pour Watsuji dans l'idée de Fudo qui nécessite une prise effective de moyens pour la survie. Troisièmement, et, voilà le euh, euh, troisième point, constitue l'essence du monde naturel que nous cherchons. Il s'exprime dans une certaine acception euh, de Fudo et surtout dans les concepts élaborés dans la pensée tardive de Heidegger. C'est une nature poétique, alors troisième, c'est une nature poétique pour deux raisons. D'abord, elle s'exprime par un langage qui relève du registre poétique, plus encore chez Watsuji que chez Heidegger, comme nous avons vu, puisque les premiers opèrent sur le niveau des sensations, Anju, des sensations qui ne sont pas pourtant des étapes psychologiques, mais une découverte des soi, ou des manières d'exister. Du soi, comme Heidegger a témoigné dans l'aspect pragmatique de la langue, par exemple dans les salutations. Quant à la fécis, il n'est plus possible de l'approcher, euh, le fécis, dans un langage de sensation, puisque celui-ci relève aux yeux de Heidegger de la métaphysique occidentale, qui s'achève dans la philosophie des vies et des volontés. Toutefois, la sensation chez Watsuji semble s'apparenter chez les premiers Heidegger à la tonalité chez ou l'affection Befindlichkeit, qui est, qui est un des constituants du La, du « Da. Les deux partagent avec le concept de sensation, alors, avec le concept de sensation, consensualité et réceptivité, alors, kanju, un certain trait de passivité. Cette passivité est un renvers ren euh, ren de la spontanéité de la physis, puisque ces mot archaïque veut dire ce qui s'épanouit. Euh, veut dire ce qui s'épanouit de soi-même, le fait de se déployer en s'ouvrant, dans un tel déploiement, de faire son apparition, de se tenir dans cet apparaître et d'y demeurer. Bref, il dit la perdominance perdurant dans, dans un s'épanouir. C'est le deuxième sens de la poésie, caractérisant la nature. Alors, de la nature poétique ne se laisse pas saisir entièrement dans le régime de la terre. Cette passivité encore, dans euh, l'autre nom, est délaissement, Gelassenheit, désigne l'idée clé de Heidegger au long de toute sa pensée. La facticité en tant que, <coughs> que mobilité, Bewegtheit, et événement, Ereignis. La facticité veut dire d'abord la concrétude. Euh, une minute. La, cette, euh, la facticité veut d'abord dire la concrétude. Un poussé ensemble vers les singuliers contre quelques générales. Elle veut dire ensuite l'habitude comme euh, manière d'habiter ou consuetudo, l'habitude en, en latin et alors comme un mouvement d'appropriation de soi, la formation d'une singularité d'azim. Elle signe, elle signifie aussi cette facticité, la contingence, contingere, comme un, ici et maintenant de ce mouvement. Mais avant tout, la facticité veut dire ces mouvements-mêmes, c'est-à-dire la mobilité des originaire de la physis. Un déploiement, je cite Heidegger, un déploiement euh, comme le pouvoir originaire sur la mobilité de l'étant mobile à partir de soi-même et en direction de soi-même. Au regard à cela, elle n'est pas, euh, pas étonnante la proximité entre les concepts de physis et tyran euh, dans le L'essence du monde naturel, alors j'ai fini, et euh, que nous avons essayé d'exposer, c'est celui de, de physis à certains égards celui de Fudo, dans la mesure où derrière cette notion se cache, et je reviens à la situation de, de, de, de Watsuji, se cache d'anciennes visions de la nature qui prennent celle-ci comme un environnement humain en termes de terre, eau, feu, vent. Et, fin de citation. Une scène archaïque de la jeunesse, feu, de l'entrée dans la présence, de la co et de, et de l'homme et des lettres comme Fesis, qui suit le chemin d'une phénologie élémentaire et d'une ontologie de la facticité. Je vous remercie de votre attention. avez dit dans l'exposé que vous venez de faire, vous avez, dit, vous avez parlé du monde naturel. Euh, le terme de naturel ne vient pas dans votre titre. Qui... Oui. Voilà. Euh, oui mets... Il n'y a pas de monde naturel chez Mais Est-ce qu'il y en a un, je, je ne sais pas, chez Vatsuzuri, s'il y en a un monde bon, en fait, Qu'est-ce que vous entendez par monde naturel C'est ça, c'est qu'en fait, que je, parmi ces trois, j'ai essayé de, de, de, de, de... Je cherche ce monde naturel, c'est-à-dire pas... J'essaie de, de distinguer certaines notions de, chez, chez les deux, et de, en fait, de... de... Finalement, je n'ai pas expliqué vraiment comment le, le, monde, le monde naturel, peut-être que je devrais le mettre en parenthèse, devrait être euh, échappé, quand je, je dis, euh, à l'irréalisme d'un côté et à, à la subjectivisme de l'autre côté. C'est-à-dire que pour... j'essaie phénologiquement de, regarder, de, de, un peu de, de chercher un chemin d'accès à la... Voilà, la nature, 6 Quand j'utilise nature, je, par, je, je, je comprends 6 euh, parfois par là, comme je l'ai dit. Fécis, fécis. La, fécis. Nature. la nature comme Fécis. C'est comme, euh, le concept euh, voilà, archaïque de, de, de, de, de la philosophie présocratique sur laquelle, en fait, Heidegger travaille beaucoup. Et j'ai essayé de, de avec ces deux concepts, en fait, d'essayer de, voilà, essayer de, de, de comprendre une possible exception du monde naturel, entre parenthèses, celui qui ne serait pas vraiment voilà, compris comme, soit comme un de la culture, ou juste comme un monde ambiant interprété comme, selon l'utilité, comme chez le premier Heidegger de les soucis des besoins humains quand c'est présent euh, souvent chez, chez Watsuji. Donc, euh, pour ne pas dire finalement que c'est le monde qui, qui, qui est dépendant de le monde naturel, qui est dépendant de, de, de, de, de la culture. Et, et aussi, j'ai essayé d'esquiver aussi une autre piège, c'était la nature objective opposée à la culture, qui est un domaine des sciences positives. Alors, j'ai essayé de... Avec des, voilà, avec des outils plutôt phénoménologiques, de comprendre comment construire un concept du monde naturel qui, qui, qui, voilà, qui, qui, qui, qui, qui irait dans la, la 13e définition, ici, présente, euh, qui est, à, à mon avis, euh, euh, justement, la fécis heideggerienne, la, ce concept que j'ai essayé d'exposer, de, de, de, de, de, après, il y a aussi chez Wat à mon avis, des, des éléments, surtout dans le dans concept de, de par exemple de sensation kanju, qui, est, qui qui qui, qui échappe aussi à ce, ce monde comme outil, ce monde comme outil de la culture. Donc, euh, je sais que bien, bien sûr que le, le concept n'est pas présent chez Heidegger, le monde naturel, mm -hmm. mais c'est moi qui, qui, qui essaye de pour que ce soit compréhensible, que j'ai dit, euh, je cherche physis, euh, d'une certaine façon, oui, à comprendre la, la physis, avec aussi d'autres moyens que juste la philosophie heideggerienne. Donc, euh, peut-être j'aurais dû mettre le monde naturel en parenthèse. Non, Vous n'êtes pas, pas convaincu Je ne préciser pour... que ce n'est pas une notion heideggerienne. Bien sûr, mais j'ai je, je, pourquoi Heidegger euh, va toucher le sens oui. du monde naturel que je cherche à partir des deux. Euh, c'est pas vraiment. J'utilise les deux auteurs pour, euh, pour mon, mon, mon propos, bien sûr, qui est natura. Latin, c'est justement ce que Heidegger dit c'est... Ça, ça trahit, ou pas trahit, mais ça, ça oubliait euh, le sens primitif, archaïque de la fessis euh, pré-socratique. Après, oui, si on veut être conséquent, euh, on ne devrait pas utiliser le mot naturel. Hein. Mais pour être compréhensible, je me suis permis d'utiliser ça pour, euh, bah, pour qu'on sache dans ce qu'on veut, ce que je veux, en fait. <rire> Ouais. Alors, je ne sais pas si, si chez Valtuji, euh, il y a un monde naturel, peine. il y a pas des questions du de monde naturel, mais chez Idéga, non. Bon. Non, eh oui, fait, ça serait quoi, par exemple euh... Question de monde, c'est tout. Je... Mais voilà, j'ai hésité beaucoup, comme vous avez vu dans, dans, mon, dans mon abstract, euh, il aime Le monde. Euh, et après, j'hésitais pour. Euh, parce que je ne parle pas. De, bon, la question du monde en tant que tel, c'est un peu trop large pour parler de. Chez, chez, chez, chez, chez, chez Heidegger, ça traverse toute sa philosophie, dès le début, comme horizon, dans sa métaphysique, dans, dans les années 30, euh, à la fin des années 20. Et. Euh, c'est toute une branche de la phénologie, je dirais, la, la, la phénologie du monde. Donc j'essayais de préciser quand même qu'il ne s'agit pas de. Du monde en général, parce que là on peut retomber que il s'agit de, de, de quelque chose qui est, qui est nécessairement lié à la, à, la, à, la, à la présence humaine. Après, oui, je, je n'ai pas, pas bien élaboré ça, pourquoi ça ne devrait pas être en fait, comment ça échappe à, à un certain irréalisme de la phénologie. En fait, c'est un, un sujet sur lequel je travaille. De, de, oui. Je, je vois que vous n'êtes pas convaincu ou peut-être. En... Non, c'est pas grave. question. minutes Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce bel exposé, autant à vous comme à M. à qui je n'ai pas pu poser la question avant, mais c est, c est, on va. Ma question à vous, dans, la même, dans le même sens qu'à vous, monsieur, parce que vous, euh, vous finissez tous les deux euh, sur la question d'une continuité ontologique euh, entre le monde euh, et, entre, et, euh, et, et la subjectivité, ou, ou le Dasein, ou, euh, ou l'homme, euh, vous évidemment dans le, dans le perspective d'Arrêt des et vous dans le perspective de, de Merleau-Ponty, et la, et, et la chair du monde mais est-ce qu'il y a alors je, je vois chez vous la, enfin, euh, la question c'est surtout un moment d'une physis et, mais chez vous il s'agit de, de, la, de, la, de, la, de la sensation d'un du, sentir du monde mais est-ce qu'on peut alors attribuer le sentir une certaine est-ce qu'il y a une phénoménalité qui, qui s'inscrit déjà dans le monde, est-ce qu'il y a une continuité vraiment entre le, une subjectivité inscrite dans le monde et la subjectivité qu'elle qu se, qu se manifeste dans, dans, un, enfin, dans, un, dans un sujet, dans l'homme, dans, dans le Tarzan enfin, Je ne sais pas si ma question est claire. Est-ce qu'il y a un sentir qui s'inscrit dans le ah. monde Autant, chez, je veux dire, chez, chez Watsuki, euh, qui, qui, qui, qui vient alors se réaliser l'homme, vous, enfin, vous, vous avez parlé un peu du, euh, de, de l'animal avant, mais je m'intéresse au monde entretien. Excusez-moi. Le, euh, le, le Je suis Watsuji, je ne suis pas spécialiste, euh, euh, mais je, je pense que oui. On témoigne par exemple votre, votre article sur les sensations, en fait. Euh, moi, je parlais aussi euh, de, de ça, je juste mentionner. Je pense. Justement, c'est l'accès euh, par, oui, euh, par les sensations, mais moi je suis beaucoup plus adhéreux, donc je dirais par les befindlichkeit et pas de sensations comprises de la manière, euh, comment dire, euh, euh, voilà, à la euh, euh, euh, dans le sens que moi je comprends les sensations beaucoup plus dans ma manière idéale comme, comme la comme la comme la, la, comme la construction de du là de là d'être ici et, et, de la facticité en fait qui est befindlichkeit » justement et je je pense que je, justement ce que ça s'inscrit dans le monde c'est c'est ça nous donne l'accès finalement à un monde à un monde au monde je suis désolé, j'aurai d'autres... Je j'aurai d'autres... Merci